Alors, dans cette deuxième vidéo, on va faire le top 10 des idées reçues qui, pour cette fois, sont vraies. Donc, euh, pareil, j'ai essayé de faire classer avec un... C'est hasardeux, ça ne représente pas toute la population française. Hein. Je pense qu'un vrai sondage fait à une plus grosse échelle donnerait des résultats différents. Mais en attendant, les idées sont là. Et euh, voilà donc le top 10 des croyances populaires qui, elles, sont vraies. Eh, hey, mademoiselle, mademoiselle. Oh, t'as de beaux Alors, en dixième position, la croyance populaire, c'est normal de perdre ses cheveux. Oui, tout à fait, c'est tout à fait normal de perdre ses cheveux. Dans une certaine quantité, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente entre 50 et 100 cheveux par jour, il n'y a pas lieu de s'alarmer au-delà, on va parler d'une alopécie je ferai une vidéo complète sur l'alopécie sur les différentes formes qu'elles peuvent prendre et sur les différentes causes qu'elles peuvent avoir dans une vidéo dédiée exprès à ce sujet voilà. donc je te donne un rendez-vous très bientôt dans la série la vie de mes cheveux pour, euh, pour en parler en numéro 9 les saisons influent sur la pousse donc on avait un petit peu parlé de l'influence des saisons sur la pousse des cheveux dans la dernière vidéo donc là petite piqûre de rappel, il y aura des vidéos plus thématiques et on abordera des sujets de ce genre surtout sur les vidéos qui parleront de comment optimiser la pousse de ses cheveux et oui comme je l'ai expliqué dans le debunkage précédent, une cellule a forcément besoin de nutriments et de choses comme ça pour se développer, elle est aussi sensible à des facteurs plus extérieurs. Ça a été prouvé qu'avec la chaleur et l'humidité, les cellules se divisent mieux et donc favorisent la pousse du cheveu. Donc en été et au printemps, on a une pousse plus significative qu'en automne et en hiver. L'idée reçue numéro 8, l'alimentation influe également sur la pousse de cheveux. L'alimentation influe sur la pousse du cheveu. Bah oui, forcément, parce que ton cheveu, c'est des cellules. Les cellules ont besoin de nutriments, de vitamines, d'oligo-éléments, de plein de choses pour se développer. Si tu leur apportes tout ce qu'elles ont besoin dans ton alimentation, elles vont se développer à foison et tu auras une chevelure de rêve. Si tu leur apportes que la moitié de ce qu'elles ont besoin, ben, elles vont être carencées et de la secousse, ben, elles feront ce qu'elles pourront pour essayer de ressembler à quelque chose. Voilà Donc euh, oui, l'alimentation a une forte influence sur la pousse de tes cheveux. L'idée reçue numéro 7. La pousse d'un enfin, cheveu dépend du sexe et des origines ethniques. Oui, oui, oui, oui. Le sexe, bah tout simplement oui, parce que les femmes et les hommes ne sont pas sous l'influence des mêmes hormones et on a vu dans la vidéo précédente, j'expliquais un petit peu le rôle des hormones sur la fabrication cellulaire, sur la division cellulaire et euh, on a vu que les hormones avaient une influence significative sur la division cellulaire mais aussi sur la qualité de la cellule. Donc forcément, si, si les hormones ont une influence, c'est plus si vous faites de la testostérone ou de l'oestrogène, vous allez forcément avoir une influence différente sur la vie de la cellule et sur sa division. Donc forcément, il y en a un côté où les cheveux pousseront plus vite et en meilleure forme, et l'autre côté où ce sera l'inverse. Et l'origine ethnique, bah oui, forcément, il y a des pays dans lesquels on a plus de chaleur et d'humidité, donc forcément, le cheveu va s'habituer à ça et pousser, pousser, pousser en de meilleures conditions que dans des pays où il fera froid et sec. Et si quelqu'un qui vivait dans un pays froid et sec, les cellules, quand même, réussi à se battre pour se développer dans ce milieu qui n'aurait pas forcément le plus adapté pour elle débarque dans un pays en Centrafrique où il fait chaud et humide, et là elles vont se mettre à pousser encore d'autant plus. Pareil, à l'inverse, si quelqu'un qui vit en Centrafrique dans un pays chaud et humide où les cellules sont dans un environnement qui leur plaît à raison, débarque dans un pays où il fait froid et sec, euh, elle peut sentir un certain ralentissement de sa pousse de cheveux. Donc oui, l'origine et le sexe influe grandement sur la pousse des cheveux. L'idée reçue numéro 6, un cheveu sec peut aussi être gras. Un cheveu sec peut-il être gras Oui, un cheveu sec peut être gras. Oui. Il faut distinguer le cheveu du cuir chevelu. Un cheveu sec, c'est un cheveu qui par définition manque d'hydratation, tout simplement. Donc ce qu'il faut faire pour le réveiller, c'est prendre un protocole hydratant, il y en a dans toutes les marques, des bons, des moins bons, des marques pro bien sûr, euh, et réhydrater le cheveu. Un cheveu qu'on appelle communément gras, c'est un cheveu qui pousse sur un cuir chevelu souffrant d'une hyper Une hyper, hyper c'est une fabrication excessive de sébum par les glandes sébacées. Le sébum, c'est le gras. Pour remédier à ça, ce qu'il faut, c'est réculer les glandes sébacées avec un traitement anti adapté. Et donc, ce qu'il faut dans le cas où on a un cheveu sec et un cuir chevelu gras, c'est réguler le cuir chevelu, le purifier, le réguler et hydrater le cheveu en même temps. Donc il y a des gammes qui font des produits mixtes. Personnellement, je ne suis pas super fan d'un truc qui fait deux choses en même temps. Mais si tu me dis que tu es photographe et boulanger, je me demande dans quel métier tu vas être le meilleur. J'aurais du mal à me dire que tu peux être bon dans les deux. Peut-être après tu peux, mais euh, voilà, je penserais que tu seras toujours meilleur dans l'un ou dans l'autre. Pour un produit qui fait deux choses en même temps, J'aurais à peu près la même appréhension donc moi j'aurais tendance à, dire, à proposer à mes clientes de purifier le cuir chevelu et d'hydrater le cheveu tout simplement l'idée reçue numéro 5 la levure de bière stimule la pousse des cheveux alors oui oui oui oui, la levure de bière stimule la pousse des cheveux mais on a tendance à s'imaginer dans la tête que vu que c'est une colonie de champignons hop, ça va proliférer et que ça va faire pareil avec nos cellules, Non, ça n'a rien à voir avec ça la de bière, effectivement, c'est une colonie de champignons, mais il y a un procédé de chauffement qui tue les champignons, ce qui laisse à la place des vitamines. Et en l'occurrence, la vitamine B, donc la vitamine B1, B5, B8 et B9 et plein de minéraux. L'avantage de la vitamine B, c'est qu'elle est nécessaire dans la synthétisation de la kératine. Et la kératine, c'est l'élément constituant du cheveu. Donc, euh, cette vitamine va forcément, euh, l'apport de cette vitamine va forcément avoir une influence positive sur le développement des cellules et la kératinisation. kératinisation. On a expliqué ça dans la vidéo précédente. Plus le corps va posséder de vitamine B, plus il va fabriquer de kératine. Donc euh, oui, la levure de bière est bonne pour la prolifération cellulaire de la kératine et donc pour la pousse de cheveux. Après le petit hic, c'est que ça marche aussi pour les ongles et pour les poils. L'idée reçue numéro 4, dormir les cheveux attachés les abîmes. Dormir les cheveux attachés les abîmes, ben forcément oui et, et peut-être un peu non, mais euh, je vais vous expliquer. Euh, si tu dors avec les cheveux attachés, tu vas forcément faire un point de compression. Donc ce point de compression ne va pas être bon, ce qui va créer des traumatismes un peu embêtants. Alors, sur un cheveu sain, ça mettra du temps avant de devenir vraiment inquiétant. Sur un cheveu qui a été un petit peu déjà soumis à divers traumatismes chimiques, les gars peuvent s'en sortir très rapidement. Donc si je peux donner un conseil, si vous voulez dormir absolument avec les cheveux attachés, ce que je conseille quand les clients font des extensions, c'est de faire une natte très lâche et de ne pas la fixer avec un élastique. Voilà, très lâche, comme ça il n'y a pas de point de compression, et donc il n'y a pas de traumatisme sur le cheveu. Idée reçue numéro 3. Faire le poirier stimule la pousse des cheveux. J'essaye. Alors là, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc euh, bah, vous pouvez essayer, alors après reste pas 40 minutes comme ça non plus parce que ça va pas forcément être bon pour le reste de ton corps ni pour ton cerveau mais euh, faire le poirier stimule la pousse des cheveux donc euh, tu peux le faire de temps en temps si, tu... si le cœur t'en dit Pourquoi Pour la simple et bonne raison que quand tu fais le poirier il y a un afflux sanguin qui se précipite vers la tête donc vers le cerveau et vers tout ça, mais aussi dans le cuir chevelu L'avantage de cet afflux sanguin, c'est que ça va apporter à tous les bulbes pileux, tous les nutriments dont ils ont besoin, mais en quantité astronomique. Donc, comme n'importe qui qui se retrouve devant une quantité astronomique de nutriments, ils vont se jeter dessus, ils vont en profiter, et ça va leur permettre d'avoir des cellules mieux nourries. Et donc, la secousse va avoir des cellules qui seront en meilleure forme, qui se diviseront mieux, qui seront, voilà, qui seront bien. Donc oui, faire le poirier stimule la pousse du cheveu. Il est reçu numéro 2, se rincer les cheveux à l'eau froide est bénéfique se rincer à l'eau froide est très très bénéfique pour le cheveu mais pas que pour le cheveu alors l'eau froide elle a l'avantage de contracter le cheveu et de relisser toutes les écailles donc c'est quand même pas mal c'est ce qui donne à vos cheveux son, son côté un peu brillant, fort, doux et tout ça et il va avoir un deuxième avantage c'est qu'il va réguler l'action des glandes sébacées et sudoripares c'est les glandes qui sont responsables de la fabrication du gras, du sébum et de la transpiration il va aussi améliorer la circulation sanguine parce que l'eau froide stimule la circulation sanguine donc de la secousse répartira encore mieux tous les nutriments apportés par le sang aux bulbes pileux et en plus ça va délier les terminaisons nerveuses donc on aura quand même des bénéfices qui sont multiples à la fois pour le cuir chevelu et pour le cheveu. donc oui, rince-toi les cheveux à l'eau froide ça leur fera du bien Idée reçue numéro 1 se masser le cuir chevelu régulièrement favorise la pousse des cheveux et donc oui aussi, se masser les cheveux, enfin les cheveux, on entend par se masser les cheveux c'est se masser le cuir chevelu parce que si tu te masses le bout des cheveux ça va pas faire grand chose se masser le cuir chevelu est très très très très bénéfique pour la simple et bonne raison que le massage va délier les terminaisons nerveuses donc en déliant les terminaisons nerveuses ça va stimuler également le, la circulation sanguine qui sera bloquée par des tensions et tout ça et donc en stimulant davantage la circulation sanguine on obtient une meilleure nutrition et une meilleure répartition des nutriments sur l'ensemble du cuir chevelu et donc on a des bulbes qui sont mille fois mieux nourris et donc qui seront forcément en meilleure forme donc euh, oui, se masser euh, les cheveux, le cuir chevelu est bénéfique pour la pousse des cheveux voilà bon bah je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle t'aura plu donc si elle t'a plu t'hésites pas tu lâches un pouce bleu si tu as des questions, des suggestions, des commentaires, des choses à dire, n'hésite pas, il hein, y a, a l'espace commentaire qui est juste en bas, il y aura une vidéo qui va sortir d'ici une semaine ou deux, un vlog extrait pour euh, rentrer en détail sur tous les points, soit qui n'ont pas été assez clairs ou pour approfondir d'autres points. Il y a plein de vidéos qui vont arriver dans la série La vie de mes cheveux qui sortira tous les vendredis à 20h, donc sur laquelle je vais aborder semaine par semaine un sujet en particulier. Donc Pareil, si tu as des suggestions de sujets, des choses sur lesquelles tu veux que je parle, bah, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. J'ai déjà une liste de sujets que je vais aborder, donc euh, n'hésite pas, hein, on pourra mettre ça à la suite ou si vraiment une grosse grosse demande, je pourrais même en faire passer en priorité. Donc n'hésite pas, commentaire, pouce bleu, partage, tout ça. Moi en attendant, bah, je te dis donc euh, bah, à la semaine prochaine pour euh, le début de la vie de mes cheveux. Et puis bah, en attendant, euh, prends soin de tes cheveux. Ciao, ciao